Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nous comptons rentrer la caillou pour nous capables porter barou une nouvelle émission madame monsieur dans quatre émissions, si là pour nous avons trois points pour le toucher premier point nous allons parler de l'armée dominicaine li qui envahit qui territoire territoire pays d'Haïti l'armée dominicaine les même ils font poté bourré dans la zone Wanamet les n'a l'image image ça madame monsieur bagaille vraiment Compliqué dans moment là. En bas, j'ai autorité yo, en bas, j'ai un qui dit yo se petit Dessaline, yo se petit Christophe, yo se petit Pétion, yo se petit Boyer, yo se petit toutes zancette qui te gagné dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, Ariel Henry lui-même, l'I là, dans tête a, Comme soi disant, yon poupe étoile Ariel Henry Pagan gagné la pregle dans le pays d'Haïti. Est-ce que Ariel Henry pral fait yon tweet comme li a habitué tweeter sous tout ça qui passe? Est-ce que Ariel Henry li même fois ça, li pral parler concernant Zak Baba, ça, que la République Dominicaine li même li fait, li pile sol pays d'Haïti et c'est pas n'importe comment, yon pile sol là avec. Toute l'armée yo faut nous dire madame monsieur dans cadre intervention ça que l'armée dominicaine fait dans zone Wanamet en pile coup de balle t'est tiré moun prend balle en pile jeune garçon prend pile coq zam en bas Eh bien madame monsieur pendant journée là gen panique dans zone Wanamet L'autre dossier nous parlait parle de manifestation qui te gagne Kafou Jodi la, Eh bien, Madame Monsieur Bagayoté toune très mal. Et faut que nous dit dans moment-là, la, la police vraiment dressée en véritable tonton ma La police ronfle en pile neg nan manifestation. En pile moun prend Et cette fois-ci, c'est avec balle réel que la police tire neg yo Gen moun dans moment-là qui couche sous Kaban, la cabane l'hôpital dans zone Kafou. Et état santé vraiment crié et gagne l'autre tout qui sous des pieds yo mais c'est pas en forme yo en forme. qui donc madame monsieur la police ces derniers temps yo plus gagne force pour yo goûter avec manifestant yo au lieu pour yo mettre la paix dans des gros bandits qui a problème dans le pays d'haïti dans zone torsel nec vit l'homme yo, yo acheter zone salaire j'en content en bas académie police là la. la police par j'aime font bon j'en opération musclé dans base vite l'homme pour comment capable de Loger vite l'homme ou bien fini avec dossier vite l'homme. Non, la police seulement les gagnent manifestation. Nous voyons dresser en véritable tonton ma Côté Kote moun besoin la police, c'est pas là la, la police la jambe. aller en tout cas la famille, des déclaration. Quelques moun qui étaient victimes dans le cadre de manifestation. Si là dans zone cafou, journée jeudi à qui continue la qui dans la bandade. C'est un pays côté -toi. et personne d'autorité étatique, pas de pays pour eux. Et malgré un peuple qui sentit qu'il yo affamé, dans la pauvreté extrême, y ou dans la misère, yo a décidé d'investir la rue pour condition la vie au changer. Et nous-mêmes comme monde qui qui visé, qui comprennent la nécessité pour accompagner le peuple-là, parce que c'est nous qui demandons dé... désobéissance civile, c'est nous qui demandons le soulèvement populaire. Mais nous constatons que. Au lieu la police et ensemble de dirigeants dans pays, le secteur privé, qui comprennent la nécessité de accompagner nous accompagner, c'est de voir les balles sous la population, les balles réelles, les gaz lacrymogènes, toutes toute, toute qualités de balles qui Donc, nous-mêmes, au niveau de cellule 65 je nous comprenons très bien et bataille qui est en faite contre les paysans, pour les paysans continuer à rester dans la misère. Et ça qui fait plaisir comme responsable, c'est parce qu'à côté de ces minorités 8 là, nous constatons que nous avons une majorité silencieuse qui a toujours été bébé, qui conscient de la situation du pays, qui a de fouler le béton. Hier, nous sommes contents par le fait que nous avons des milliers de personnes, nous sommes capables de dire plus que 10 000 personnes, qui ont la rue, qui ont décidé de faire premièrement Ariel aller et aller à Pavini pas de par nous-mêmes, ils viennent automatiquement par un ensemble de problèmes qui ont la société, parce que nous sommes dans un pays côté que nous gagnons une insécurité terrible, nous gagnons la vie, côté que personne ne peut manger, nous gagnons un pays et avec nos carburants côté que les monde qui sont dans masse masse ne n'a pas acheter même un demi gallon de gaz mettre dans moto pour aller chercher le paix quotidien. Donc face à un ensemble de problèmes comme ça, ce n'est pas nous-mêmes qui demandé des départ, c'est condition ça, alors ces situations ça y est, Ariel, ensemble avec tout le monde, pas dans une situation où bien pas volonté pour changer. Donc ne peut pas ici demander, faut qu'il y aller. Mais n'a pas dit que nous n'avons pas prête là parce que nous en face à un système qui, là, depuis bien longtemps, qui participant à tout pays, la population, hein, avec une élite économique qui chitale là, qui met les mains en bas peuple-là avec une équipe ancienne, Rado qui a ka fait politique depuis près de 20 ans, 27, 30 ans, qui m'a résaussis so avec le comité international, qui m'a résaussis so avec le comité international, côté que, yo cautionnez tout ce qui a fait là, je dis. C'est ça que nous-mêmes, nous gagnons, nous euh, signal et nous gagnons un conseil pour population. Yon, jodia, sa la population. avons dit aujourd'hui, je bataille, c'est ça qu'il a fait là, c'est bataille peuple, c'est bataille pour changer conditions la vie de la qui a nous pas aucun de Calais ancien fait politique depuis bien longtemps qui cautionnait dans sa capi VPI à journée jeudi à là nous pas vle monsieur vin propose que c'est une solution pendant que tout le monde connaît que c'est impossible jeudi à nous voulons une classe d'hommes nous une société une société qui équilibrée qui vont justice qui forte une société côté que tout le monde sentit que y a vivre dans un pays qui confortable qui inspire et confiance même les gens tout le monde a vivre dans tout pays, dans le monde, côté que tout le monde sentit, petite yo famille yo, madame yo famille yo, capable vivre, capable profiter de un pays, côté que tout le monde capable vivre là dedans. Malgré ou victimes dans le cas de manifestation hier dans comme une cafou qui baptise Boakali, côté notre ouais un pile monde là dedans, mais malheureusement la police lui même lui disperse ça avec un pile gaz acrylique, balle tout plus, bal réel ou même aux victimes, est-ce que ça pas bon qui quiétude pour ta et quitter la non, je n'ai pas de soucis, je comme jeune garçon, Son bataille qui e, ap et son bataille a coûté ma pile et je pas un plus de 10 ans et qui bataille, je qui a fait bataille, je bataille, je suis qui a je fais qui a fait bataille, e, qui L'école pour l'ouverture, je vais 500 kits de scolaire pour y Marché poisson. Et la cour de Bafo Tamara, c'est une façon pour me dire que nous-mêmes, nous voulons embrasser cause de qui mal. Yo. Donc, je vous dis, Et ça qui fait la peine, c'est parce que les manifestations qui sont très paisibles, sont des manifestations qui sont rien de la là-dedans. la police décide de voir gaz, de voir le réel, krasel, pendant que y a une trentaine de personnes qui touchaient là n'a suis en train de prendre un balguin qui balle pwande, est déjà Donc, je me est-ce que problème, ça n'a pas duré là, est-ce que la police n'a pas duré tout Parce que mon l'impression que les petits policiers ne pas à l'école. là ne pas capables manger, même les avec les petits peuples ne pas manger. Donc, nous-mêmes, nous voulons et la police qui est vraiment professionnelle, qui comprenne la nécessité le mettre le bon côté peuple là, parce que la situation... C'est une situation lamentable que nous vivons là. Ce n'est pas nous seulement qui vivons c'est tout le monde dans le pays qui vivons Mon frère qui était là en Maniflan. Maniflan sortit depuis pays où froid, nous passions pour marché, nous descendons. et puis, et puis là nous arrivions au 14 avons trois ou deux bacs police, ils avec Simo qui campait, ils nous faisons faire bac. Et puis ils mettons en limite, nous campaillons en limite, ils nous pas avancer, nous disaient destination, c'est descendre pour nous arriver à la marine, après ça pour nous passer, tourner sur la rail, on a dit non, nous ne va pas passer. Nous, nous demandons pour qui ça a été interdiction de passage par rapport avec les maquettes boulot ça a été tenté à la dans la semaine avril. On a nous dit ok pas de problème. On a passé par bande, on a passé basso a dit non, nous ne va pas passer basso et tout. Pendant on a parlé avec si bon ils m'auront ça. Et puis il y a intervenuait deux ou trois confrères qui dit mais c'est en avancée parce que route nationale numéro DA c'est pour faire plier tout nous ne va pas bloquer pour deux ou trois chefs bloquer nous sources là. nous dis pas, sa, ne pas qu'il y a un problème. Pendant n'a pas avancé comme ça et puis nous a tiré sur Manifran. les où tiré sous sur Manifran, il y a plusieurs qui prennent balle. Moi-même, c'est un confrère qui mène un confrère dans l'hôpital là. Il y a l'étherisme à Yonel. Actuellement là, il a fait dossier pour monsieur Misifran qui prend soin là. Mais il y a plusieurs autres confrères dedans toujours qui prennent balle. Mais il y a pas de question. Balle réelle. Bon balle. Bon balle. Bon ball. Position non, toi, toi, toi, parce que toi, moi, je ne dire plus que toi. Bon, je Ça Parce que les policiers sont dans la même hum situation. La vie c'est chère nou pou nou pour nous tous. Problème, non pour nous toutes. Je ne sais pas accepter Mais je ne sais pas mettre tu pour plus pas passer sur je ne bah, c'est vrai net net ça c'est y a en fait ça ouvri mais nous ça que nous et nous depuis bon marché bien calm bien posé après avec ça qu'on y vient net de caser c'est et déballer nous nom mais ça faut que ça change tout pas nous même ça veut dire il seulement parce que dans un contexte, la population en général identifie que pas n'y a pays a fait pour eux. Parce qu'il y a des gens qui ont dirigé. Par exemple, le premier ministre qui est Ariel. Donc il n'y a pas de pays pour peuple peuple. Nous étions tous dans le même classe. Nous étions dans le même problème. Et jusqu'à ce que les tout ça, le fait comme provocation. Le peuple n'a pas levé le campé, il a augmenté le gaz là. pas augmenté, non. Il a triplé, il a mis 10 000 fois plus que j'ai gens. Alors, ça, c'est un moyen pour provoquer le peuple, a pour l'ouest, le peuple n'a pas réagi. Donc, nous-mêmes, pendant tout le temps, ça a au pouvoir. Après tout crime qui sous-dole, le peuple n'a jamais réagi, il a quitté le pouvoir. Donc, il y a menacé le peuple, il a demandé peuple à lever le campé. Et bien, c'est comme ça, dans tout pays, le peuple levé kampe, yo di, yo pa besoin, y a levé le campé. Il a dit qu'il n'y a pas besoin rien encore. Non seulement des gaz là, qu'on ne n'a pas fait gaz. Même s'il était le gaz là, il a pris 42 dollars, ça n'a pas intéressé nous. C'est le peuple qui a demandé pour Ariel, pour pouvoir, Parce que ce n'est pas le peuple qui a Il ne peut pas passer pas mal, il ne pe peut pas passer par rien. Même si l'État e dit, c'est le président Jovenel qui a nommé, le mandat président fini. Est-ce que vous comprenez dans tout contexte, nous-mêmes, le peuple a demandé ça. Si le peuple a demandé, elle montrait le tout. Donc, moi, ce pas de faire un littérature, c'est exactement le remettre le pouvoir pour le peuple-là. Mettez les gens, ils ont fait confiance, ils ont senti qu'ils étaient dans le problème. Bon, la police continue fait travail ou bay moun yobal nan deyeu, parce que c'est ça Ariel Henry, Mettez nous fait dans la rue moun yobal bal empêcher yo manifester. Côté non besoin la police, non pas jeune la police. Et moi même question ma posé si conditions, bagay yo ta me mon conditions la vie policière tout yo capable changer. Est-ce que policier ça yo même yo pas acheter galon gaz là à 700 dollars même genre avec tout monde? Est-ce que madame policier ça yo tout yo pas acheter ti diria à même prix ça. Et madame monsieur pour nous fermer émission si là nous pral quitter nous avec Anel Bélizer lui-même Anel Bélizer qui parlait sous dossier Magali habitant après mon yoté fin gonflé sans dans côte Magali habitant en lait dans Pétionville, Magali habitant lui-même qui fait je cherche couque Magali habitant fait qu'on est même yon zong li yo pas mien dans cadre manifestation si là et faut que nous dit madame monsieur loab garder Magali habitant rouge accent côté vagabond lui-même chaque Bodeye, Magali habitant a qui tchou bouteille selon information qui est arrivée join nous et nous, Magali habitant prend en pile patasswel Magali habitant courir yo bay Magali en pile coutroche Magali habitant tombé. Se prend, yon prend, yon mette le sous moto, eh bien, Magali habitant li même, li fait gel sèche, kouke pain, li dit, ne yo yon pat moyen, même yon branche lui dans tête li. En tout cas, entendez Anel Belize li même, c'est li même kapote plus détail, et la expliqué pour qui raison, ne yon ronfle Magali habitant comme ça, et li fait est Magali habitant li même, pat prudent, Magali habitant pense se jovenel Moïse qui toujours sous pouvoir, et Magali habitant pense li même, li toujours sous pouvoir. En tout cas, entendez an Anel Belize, nan kadi yon interview, été accordé Gary Pierre-Paul dans l'émission Haïti Débat. ça? Écoutez, Magali toujours pensait que c'est Jovenel qui est sous pouvoir. Même le Jovenel de là, c'est le PhT qui était toujours en face de Magali. Et l'expérience que Magali habitant, le ma en face Jovenel. Magali habitant a fait toute sale capable pour craser bataille bataille. Mais non, dache katé bleu proté lever magali la vinde del pour la a et tout ça pote il vraiment 11h48 la la saline pou dal ce exactement pou dit et moi, je pris au téléphone, je me suis dit, je dis dit, je nous suis dans parler national. Mais dit, je qui suis dit, je qui là, qui ce qu'il si a, mais dit, je me Et dit, je me suis dit, de me suis dit, je me suis dit, je me nous dit, je nous suis dit, je me suis dit, ça me nous, nous je me suis dit, je me suis dit, je me suis je me Magali dit, je la bataille je je me suis dit, je je donc c'est une idée d'opportunité qui était bon pour Jovenel, qui a cherché bien-être personnel, qui a été riche. Je dis à Anne pour exemple, il y a des crispains qui la justice pour Jovenel Moïse. Depuis que José Pierre, lui, a bouche crispain, il mettait vraiment la pour les sous dans le palais, On va dans le palais. encore. Je veux dire ça pour montrer, Bagali, bagalins, les gens qui tapent la justice pour Jovenel, c'est des gens qui ne peuvent pas C'est des gens qui s'en non. Ou même... Ou pris un risque pour le président ou fait social, ou te qu'on est deux je te remonte. Mais je dis à là on peut bien endoctriner qui pourra. cest que vous venez de nous qui t'a capacité pour Mais moi, je dis que s'il s'étendait, de moins en El Moi je aller à deux qui sont dans le pays. je dis qui est tué. S'il s'étendait, préparé vais qui sont pour nous donner des leçons, pour nous donner des exemples. Mais du fait qu'elle part en des pièces qui victiment, elle est victime, elle est victime qui s'en va fait nous-mêmes. On frère, pas grand-chose que nous avons fait, parce qu'elle part en de nous. Mais on dit, à tout sacré vélo, c'est en bataille. Je viens avec PHTK, nous-mêmes, la valasse, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Même là que je dis là, nous avons une relation qui est bataille avec Magali. Mais pas oublier oui. que dehors de la relation nous chaque équipe pas nous. Moi bien équipe pas qui fait la là c'est même des équipes pas nous ce journaliste. Mais depuis l'année Bilisaire. Est-ce que est-ce que nous déjà gagnons, euh, y l'idée de plan qui était faite là est-ce que c'est un plan d'assassinat ou bien c'est euh, c'est peut-être on leçon sont yo a balé quelque monde qui est frustré et donc qui t'a voulu que le changer. Qu'est-ce qui passe exactement On qu'a pas l'idée de plan. Finalité, ça en fait, passe. Moi-même, moi pas. je dirais pour Mbabaï Mansi, Mbakon a un. L'homme de moi-même dépassé, et la Kaï Magali, Mbonel D, dans la rencontre à Bossalio, dans la planifier, ok, qui Jean, bataille peuple, la va continuer. C'est l'homme dans la rencontre à Bossalio, où mon Samim qui toujours apprécié, De Santoré, les gens de l'Isère, ça va passer comme ça dans la pays à tous là. Les gens sont sont indignés. C'est il me dit, frère, non, mon cher, je vais vous vidéo que je vais la 15 Mais comment me connais que Madame Habitante a une manifestation Et je dis. Je suffisamment, si manifestation, pour équiper mes pieds à Si fait si qu'on qu'on Magalier, boudé, la boudé. Monsieur, en dépit de toute divergence, nous connaissons les même dans la manifestation ici en Haïti. Nous avons monté, combien de fois Annel Belize a la terre pour être Pour pas de faire une équipe. Les Noirs pour toute cause, parce que nous sommes en bataille. Annel Belize sur ici. Moi, je dis, Merci. Allô, allô, Allo? Allo, les peu? Bon, scoop. Communication par BoyCity, c'est... C'est... Euh... Malou, mm qu'est-ce -hmm. Là, je dis, ou dis-moi, bataille. Faut une équipe. Qui ça qui gagne n'ayons vu ou les Goumen ou par un jour ou Goumen t'avais dit pour qu'ils comprennent le ou gagne ou équipe ou les font bagarre c'est une bataille que je veux gagner là dans le niveau d'être tu vas on est que nos paquets et et e, e, PHDK qui te nettoie Journal Moïse et je dis à l'accord ou viens partager une relation avec, on toujours en face. Ok? acheter qui Jovenelis. Moi, quand je moi dis, coup d'état qui fait contre Jovenel Moïse, je pas parce que tout PHT qui qui coup d'état. Coup d'état, si coup pour aller prendre la pour coup d'état, et prendre bien lui. monsieur, sérieux, il était directeur général, il était coordonnateur et qui ça, ça. Comme dit, côté de Côté Pour une certaine que tu lui-même encore, que au parce que le Et de monde qui est Mais si vous-même, je ne pas, ou qui assurer là, ou à moi-même, je dis ça déjà. De pouvoir fuser Anel Belizer dans le ghetto, ou quel que soit le prix, par mon le monde ne vais pas pitié. Parce que moi, Anel Belize, mon mandat de monde qui, mal, non, de qui a, Belizea, est mal, mon mandat de monde qui est mal, je ne vais jamais me connaître. Anel Belize, c'est une position pour changer les conditions de ville, contre de pays qui est mal. Très bien. Mm -hmm. Député Anel Belizer alors, toujours sous dossier, ça, et vous parlez d'un bataille entre uh, P.H.T.K. et je est-ce que ça vous l'a dit, et... implicitement, ou accuser P.H.T.K. dans le sac passé et Magali habitant Mais, c'est lui-même qui ah, dit a dit qu en factio. et le victime. Quelque bien. Quand ça se fait, a la balance, la balance pas jamais de monde la jeune. Et Magali, pourquoi faut que nous monde soit directement pour okay? nous, okay? et tenter des voix, on a dit que, et ville à Valin. N'est-ce pas que un imbécile qui a parlé, dit Magali je ne pas, pas, Il pas, pas, pas, ne pas, pas, je pas, ne pas, qui ne pas, et c'est pour ça que oui. nous là qui prend depuis nous devons nous leader. Nous peuvent suivre. Nous ne pouvons pas suivre Parce que c'est nous-mêmes qui pouvons diriger bataille et orienter le bataille dans La direction que nous besoin pour libérer le peuple. Nous ne pas pas libérer le pays. C'est nous qui pour libérer le peuple là. Peuple n'a pas accompagné. nous. Parce que c'est nous-mêmes qui le bataille pour lui. Mais là nous devons, c'est nous peuple là-dessus. Moi c'est cette expert de moi, ça m'y Parce que leadership nous construit autour de peuple avec le peuple, mais je pas marché des peuples pour me catcher. Non. Le peuple en CDM ne marche, c'est que je le choix de moi comme leader. Haïti Débat. <'en> Bien. Maintenant, je dis et euh, dans qui niveau bataille puisque pendant plusieurs semaines, et euh, on a batté avec la fête à terre pour question de gaz là, à question de départ à rien. Dans qui niveau nous y a bataille ça dé député Anel Vézère? Ok. Et je et le pays pas qu'on il y a des politiques qui ont toujours dit, je ne des pas ça, je dis un, qui a c'est dialogue, dialogue, dialogue, dialogue. Je n'ai pas ça dit dialogue à qui est. Est-ce que ça va être toujours vraiment peut-être les dominants Ou est-ce que les toujours <cười> <cười> <cười> <cười> comme les dominants, ou bien plus ou moins les représentatives, pour, pour, okay? pour dominants, c'est capable vraiment de faire avec les dominants On ça dit dialogue, dialogue, dialogue, dialogue. Oui. Tout le monde est d'accord, mais Pacha n'a pas capté la radio pour la dialogue, dialogue, dialogue. Pacha, on est au chute, Panyo. Et là, a monsieur, les haïtiens, comme je vous Pacha, avant de dire qu'ils n'ont pas mis en place pour lui, nous-mêmes, qui se détendent dans la vala, qui nous sommes dans la vala, nous-mêmes, je dis, attendez, trois familles dans la vala, qui nous nous n'avons jamais invité les dissidents et Ok Les anciens de la valade, on a une rencontre. On a dit au vu de ce qu'on se monsieur, on nous décider ensemble. Je n'ai pas moi-même, discussion que je me débarque, je me dédie, je dis, je voudrais même le, ou pas la politique active, mon capacité pour orientation à la bataille du là. Pour que tous les dissidents de la valade, par orientation à la bataille du là. Dio mmh. monsieur, mmh. mmh. mais ça me mais pas mais ça me non Ouais Quel que soit Saltea, c'était l'avenir, c'était l'Aïté pour Haïti, c'était l'ADF, que m'a dirigé. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que... Aïe, bon, communication... Donc elle a perdu en elle, les... Ok, le Oui, on Oui, oui. oui. on va Ouais, être si négocié, on met tête ensemble. Pour mener une bataille de peuplage, que vraiment peut-être pas pour rien, pour être capable. Mais, je veux, et M. Vob connaît, ne quittez l'école avant, je dis à c'est dans l'université. Quand vous êtes dans l'université avant, je dis dire, c'est sur le banc du travail que vous Je veux à nous, grand monde, c'est ça que nous-mêmes nous dis, prisonniers politiques, depuis la prison de déposition, non. Nous te dit pas d'aucun côté que nous ne pouvons aller ailleurs. nous te dit pour aucun accord. Là nous sorti. Oui ça fait que bonne famille là là ça pas j'aime d'éviter nous dans rencontre parce que nous pas gagne non. Je relai nous et et et et chimel avala comme dit n'a toujours été dans dimension pas changer pour mettre chimel avala. On a jamais dimension leader et tout pas et ça ne qu'on pas jamais inviter nous dans rencontre mais je dis à vous ça aujourd'hui on va pas pas avoir. Haïti. que victime boulet là pour qu'à chita dans rencontre nous pas pour voler. Mais nous allons garantir à tous politiciens traditionnels. Il y a parlé dans la radio, il y a un salon la qui vous remonte. Mais Chita nos hôtels, vous réunissez, pour prendre une décision, sans vraiment pas dire revendication peuple que vous allez côté. Qui vous allez parler dans le boss qui est pas ça? N'a avons craqué tout le côté, nous avons craqué pour la là. Parce que vous avez dit que vous avez vu. Est-ce que vous parlez un peu. Violent, est-ce que ce n'est pas de attaque qu'on fait contre Pachapoula euh, Mais même ça, mieux, on a un bateau de bossage, il y a je dis là, politicien traditionnel, il pas fait deal, deal, deal, deal, deal politique qui parle dans l'intérieur, il pas de l'intérieur, il n'y de l'intérieur, l'intérieur, pas de l'intérieur, on, on peut rassembler, on rassembler pour, pour avancer. Ce n'est pas division ou à créer là, non C'est so la préparation d'encore groupe et, et, et capable. OK. Les politiciens vont être trop peu, car ils trop peu je ne tout pas respecter qui a bon. Moi, je dis pas ça. s'est à la. Je dis à la. Je ne à pas Je dis Je dis Je dis à la. à la. Je dis à Je dis à Je à la. la. la e je Je dis okay. e Je dis Je il nous a fait avec nous tous, tout tout. de fois, le convoque en rencontre Je dis dit que il y a plein de jeunes gens qui fait leader... qui fait échouer la valeur travaille. Je dis à l'idée au peau. C'était au peau. Je dis à qui veut chef de parti. Combien première fois, on invite au non en Comme si nous-mêmes n'a toujours été bataille dans Et puis. Non, mais est-ce que c'est famille nala qui est responsable ça Pardon? Si on pas fait quoi mais, c'est ça, c'est parce que nous-mêmes, nous toujours accepté, nous gourmets, et puis, il y a aussi site sous-table, il y dans l'intérieur, contre l'intérieur, le monde qui fait mal, nous d'accord. Je dis à nous, il ne pas faire comme ça encore. Nous dis, il y a des revendications, le qui fait mal, il n'y a pas de radio, pour le côté, il faut le côté sous-table à tout. Il faut qu'il des voix concordantes qui campé qui dit que, mais ça, que nous sommes en bataille pour lui. Je dis à mes gens que nous t'aimons, que le fait pouvoir nous capter. Et c'est ce que font les beau Si, je dis à tes gens yo qui t'a fait seconde. là où tu es chimé là-bas, là où tu au P, qui est dans l'université, je dis à une chef au P, qui est fini, je dis à des chefs de parti, c'est que je suis marché là même à tout le monde. Hum hum. Nous ne pouvons pas marcher des gens. Et ça pour être tout continuer Depuis, je ne vais pas parler. Parce que je ne vais pas Alors, tout va petite <de> précision pour dire que c'est que Et qui différence qui fait avec. Parce qu'on nous que nous avons Il y a des gens qui disent son version de Chimé Lavalas, de OP, de PHTK. de de un bandit légal. Donc, avons vos bandit à Nous avons un ça veut dire que là où même, où bon l'idée logique qu'on déclinait, ça veut dire que n'a pas mourir pour une structure. Nous-mêmes, nous, nous disons clairement que c'est nous-mêmes qui toujours victimes de nos souffrions, nous souffrions, nous, nous obliger à bon que nous adopter, Nous-mêmes, lignes que nous adoptons, nous, que nous, adoptons hein, nous respectons tout ça où nous est qui existait en termes de principe, de parti et de leadership, mais nous avons respecté notre tête. Les gens qui font confiance en nous, nous avons un rapport pour nous. Parce que je dis à moi, tous les gens qui parlent de politique, ils mettent tous les gens dans le même panier, des que armes amis illégaux, ils sont les criminels, ils les kidnappers, ils le volets. Pour qu'ils n'ont pas étiqueter ça, Ça va se je pas de sortir tout pour qu'ils toujours fait deal politique sous deux gens qui parlent de nous. Je dis à nous-mêmes, nous voulons faire différence pour le peuple. Depuis, l'homme est la prison. Nous mêmes prisonniers politiques, nous avons avec toute organisation qui défend le même principe avec nous. Nous avons dit, M. Tandy, je dis dialogue le dialogue est indispensable. Mais il faut le faire avec équité. Moi-même, Mamel Belisaire qui était OP, qui est un chef OP, qui sont chef OP, qui so chef, chef de parti. Je dis, si ma porte une parole, parce ne sait pas là il y a seulement une beauté. Il faut nous accepter ma chita sous table pour me discuter qui est ce que nous voulons me boter avec directement. Eh bien, après la rencontre hier, je n'ai pas de bataille, je défends un principe qui pas petit. Et sous table, mon frère, je dis, je vais mettre moi-même qui violer et si je suis mourir. Au contraire, ça veut dire, je vais mis tout mon campagne. Et dans même pas je vais vous qui connaît que, ou risque vie ou pour bataille là. Je, je dis que, sous violé, l'oukamoui, ma besoin de rien. Depuis Arnel Belize. Oui. Alors, on ou dit que, nous-mêmes, et, et nous, nous parlons de dialogue avec euh, Ariel Henry. Donc, selon nous-mêmes, alors est -ce que, disons mieux, crise ali l'IAP même et l'IAP envenimé, et population, je vous dis à l'alpagne l'hôpital pour l'ali. Je dis à l'école, tu as ouvert le 3 Donc, il n'y eh, a pas de monde qui connaît si vous avez petit l'école. Qui ça nous nous propose pour sortir de cette situation? Sa? Bien, deux semaines, nous demandons à ceux qui nous ont demandé à qui ont sorti de la crise. Nous avons tout ça que nous te donné comme possibilité. Parce que ce si ça paye y dit et pas nous prisonniers politiques, nous. Nous. Regant, La et pas l'organisation qui toujours a supporté nous qui dit. Je dis, si nous avons parlé de G9, G9, g comme dit, c'est un G9 qui supporte le mouvement peuple là, où sont passés les révolutionnaires Et quitté les territoires avec eux, des libérateurs, il n'y a pas tant de déclarations de Syrien Il n'y a pas tant de déclarations vraiment peut-être des libérateurs du Grand non, Il n'y a pas tant de je vous avez un petit peu de temps, vous avez un petit peu de je un petit peu de je Vous avez un petit un petit de temps. Vous avez un de temps. de de temps. je avez un petit peu de un de de de de dans la bataille du pays. Elle, on va se faire pour politiser qu'on est que les voiles négociées pour ça, c'est pas pour poste, c'est parce que chaque chose qui est passé toujours le là là, mes amis, misère nous passait dans la bataille contre l'agent Pétro-Caribéa. Mais c'est un elle l'a admis sous pouvoir. Et pour ça, oui, n'y a pas de gêne dans le coup ça? Donc, façon que, pour après, il y a eu cette élection, on va être Pétro-Caribéa, on démonté sous je dis à vous comprenez ça. Je dis pour qui ça fait que la Constitution dit l'onomme, c'est nos postes de responsabilité avant, allons, l'autre organe des charges. Même eux-mêmes, ils prennent l'État pour bien, maman, et bien, papa, C'est sorti là, allah, sorti là, allah, sans décharge. Nous tenons déjà pour des comptes, ah, c'est à l'administration là, comme si pour toute délire ça en autant de quatre passes sous aillelala où est pas passé vraiment les gens de la cour des comptes mais même terrain même que non tibo saliou qui a qui criminelio mon cap dirige paysio ou bien mon cap gouverne pour survivre? survivio ou bien yo exister, mon cap gouverne pour y exister à coup monio c'est un criminelio ou bien mon cap aigienoio mais je tiens c'est ça pour nous comprendre mais même Ay, moi tibba. dis monsieur que Namita et moi nous dis prisonnier politiqueio n'est qu'à jaloux de Arnel Bélizier. Mais Arnel Bélizière n'a jamais, jamais bien droit. À aucun moment, pour prendre une ligne qui est différente de ligne que nous confions là. Nous jaloux ici dans l'Ouest, parce que Jean, les libérateurs parlent dans la Tibonie. Nous avons bien aimé parler contre tout, mais nous avons tellement des politiciens qui envie de nous, qui sont de nous, parce que si nous existait, ça pour exemple, mon analyse comme ça, un camarade avant-hier à vous avez dit, M. Bélisère, on doit critiquer les négazans tout le temps pour voir qui ne va pas nous chance. Nous-mêmes, tout le ghetto nous avons gâté en dans face de l'autre. C'est ça qui fait notre bien. Pour qui raison Parce que si nous ne pouvons pas entre nous, les avant ont 80 000 euros la balle, ils exigences aux Américains pour payer. Comme la paix mettre à 135, ou ils ont balle à 140, à 150, ils ont dégagé la balle comme les Américains. Tout les comme ça, on a plongé dans les nègres Pour qui ça? Pour pour cacher gâcher les Si nous entendons entre nous, c'est que commerce qui a nous craser. Vous est M. vous avez fait réflexion sur ça. L'idée, c'est que pas bien de Même si nous avons toute volonté pour nous chercher à nous entendre entre nous, pour être les qui est mal dans la condition, de nous. de nous pas de nous. pas Il Monsieur, ou dénoncer le trop. C'est parce que le beaucoup gêne trop Mais chaque fois, il y a toujours montré que nous sommes éliminés. Il y a toujours eu un avec ma machin. Mais il y a toujours eu un la de qui Il y a toujours eu un peu de Mais maintenant, il y a Et qui est ce qui a fait Il y a des gens qui ont des potes. Non, mais on y a un peu de Je dis, je vais tout faire. action, vais comprendre. Si fois ça, nous les boussales, nous ne pouvons pas profiter de sacrifice. nous avons dit peut-être un dernier sacrifice. Les libérateurs, pas oubliés. Et pas mon bail, non. Après coup d'État, j'ai être à l'État demandé qui ont qualifié les hommes de... Et, et, et, et, ces gens qui mourraient. Comment les... les ces, gens, ces, gens, ces gens qui peuvent mourir. Euh, pas vraiment. Et, les, les, et, et Mais les, pas, les deux de avec Gilles Philippe et... Vous de Gavix la vie de il y Mais Si comment on ici, non, ce sont des libérateurs. Ce n'est pas ce qui vient libérer nous, en bas chimé la maladie. Je dis, libérateurs, ça va le Je dis, si il fait déclaration, il bah, y a pas peuple là où on est, il va camper pour accompagner. Il. Si n'est pas au prince fait lâche, il va se mettre doigt à la tête, il va le nord avec le Port-au-Prince. Sans exception, il y a pour nous nous-mêmes qu'à nous. mais faut nous respecter ça, parce que lui-même, comme libérateur, ils ont passé dans la bataille-là. Il nous y a-t-il pas un peu la Nous-mêmes, nous jalou, de jaloux de ça. Comme il dit à tout politicien, oui, nous d'accord dialogue, mais nous voulons que nous ne toujours pas considérer comme un yo. Mais c'est sous de nous tous passé là. Je dis à eux dit qu'ils veulent qu'un au tout à bloc. Anel Belize. Oui. Alors, bien gaz là, et on groupe, et monsieur, même, il bloqué. Et population, les même ma saoudite, ou à défendre, Et nous, ouais, c'est lui-même qui plus, et, et, qui plus pené hein, par mesure ça, et par décision, monsieur, pour bloquer gaz là. Puisque je dis, ya, si on est malade là, ou besoin à l'hôpital, ou pas capable, entreprise, il même, il a fait un Institution a fermé porte et population a fait un travail pour le travail. Si le malade il pas à l'hôpital pour aller, comment vous-même avez-vous pris ouais, une décision ça, et pour bloquer Gaza Haïti débat. Amen, mon frère. Vous n'avez pas trouvé ce gamin d'aujourd'hui. L'image bon bonne pour là. Paul Bonange est bonne pour Gaza. Eh bien, nous avons eu plein de choses bien. Il qui a pas de killer pour mal descendre dans le canal Saint-Jean-Javéo. Mais mon qui l'a tout au même tout subit mes yeux eu tout. Moun qui eu même eu eu eu eu depuis qu'il est en train de commencer au centre de santé, Anna et, et la Talib. Mm -hmm. Vous venez, vous l'autre, vous mettez avec toutes me les sociales là. Vous faites, m'a ça, ça sacrifice que Jean-Jean se je, fait. Mais pour pas, si junior vini la pelle, pour centre de santé, vous connaissez un docteur pas qu'à Vous n'avez pas arrêté de éternel victime, eh, député. Donc s'il y a des actions qui ont posé, il faut action aller dans le sens pour changer la situation. Yo. Mais je dis assez ça, Boussayo, vous l'avez fait. Boussayo dit, du fait que c'est vous qui avez la misère, du fait que c'est vous qui victime, vous avez dit vous vous vous vous vous vous ne pas le travail puis si ça fait oui Mais je le dis à libérateur, dit, pour la force cette mon le rapport Je toujours dans condition ça, que reste mon nuage dans le pays Je dis on ensemble pour être capable, capable de tirer la condition parce que vous a pas monde. Je un exemple mais même mal Chaque année, combien de milliards ont que la douane a fait des L'État toujours quitté le même monde qu'il Moi, pas pas tout, pas nous Jouille la tortue à travers le Sénat de la République, font dossier sur les subventions et les franchises en Haïti. Combien milliards de goods que franchise vini, plus de 8 milliards de goudes que franchise vini l'État. Dans un moment difficile, ça là, moi-même, j'ai des autorités. Pour qu'ils s'acceptent que. Les gens qui avec les monsieur, on ne peut pas pour six mois en attendant que Gaza descende. On ne peut pas se 40%. ne pas 40%. peut pas riche 10%. 30%. nous ne sur pas pour qui bénéficient directement de ça. Nous ne pas de l'État pour ne pas retirer le Vous ne pas réfléchir pour ça. Comme si je dis à nous, l'État, c'est le monde qui parle de vous, avez toujours à faire payer souliers, chaussettes, cravates, costumes, grenèges, avec politiciens Je dis à qui ça, nous dit pour que vous vous encore là Non, mais nous est-ce qu'il y a du temps que vous que ces gens Alors, parce que vous avez souffri, tout le pays a souffri, et l'État nous compte que vous avez souffert, et vous-même avez souffri depuis au fait-là. On pense que je dis à la famille Lavalasse, après une autre côté, moi-même Anel Bélizer, qui était au la Lavalasse, je l'ai accepté pour aller mieux à la famille Lavalasse, jamais. Ça n'a pas qu'à faire. Moi, je suis à la famille après une autre côté, on pense que nous-mêmes, nous allons d'accord pour la famille ça n'a pas qu'à faire. Mais nous dit, si, dirigeant, c'est qui a parlé dans la famille il y a à table de négociation, à même moun qui était toujours à l'égoter sous deux nous. Pas de représentants tout table là, nous disons que ça n'est pas fait. Parce que c'est n'est pas ce que nous sommes d'accord, au fait, mais nous sommes décidés. Nous toujours fait bataille pour poste. Nous n'avons jamais porter les revendications, nous avons aller. Mais ça fait nous dans ça nuit, je veux Quand tout le monde qui a pris l'idée de la là. je dis à nous poste comme si tout ça que nous avons critiqué dans le pays, monsieur, c'est fini. Tout le problème, ça nous a résolu. À moins de nous bah Côté là, l'agent tout caribé, nous te dit qu'on c'est de monde qui vole. Côté plainte d'alpoter pour Salim Soukar, comme premier net qui était dans trafic ZAM à Laurent Lamotte. Je dis à Salim Soukar, et est conçu le nôtre. Daniel Bélix est toujours chimé, là-bas, là-bas, là-bas, là-bas, Comme si nous condamnés, pour qu'on s'en ait toujours, les gens rentrent dans le quartier de l'État, les volaient, il faisaient tout le Parce que ici, le grand de l'État. Et puis là, je dans la carrière, a brin Nous-mêmes qui avons déjà dans dans la nous a toujours continué à Mais nous disons non. Nous-mêmes prisonniers politiques, yo, avec toute organisation qui accompagne nous, yo, nous voyons les pingards par deux acteurs qui proches. Nous voyons les Joseph Lambert, nous voyons les par Yuri Latoti. Moi, j'ai un message là, moi, je vais les Yuri Latoti, moi, je vais les Joseph Lambert, pe, a, ne, yot, parce que moi, je vais les pingards pour me croiser pour un moment. Je n'ai pas d'une voix aussi calme et pour me d'accord. Quand vous pouvez vraiment mettre pas d'une voix aussi pour me d'accord, même dit Monsieur qui t'es mal parlé, mais yo pour me dire, mais ça nous manque. Et mais pour qui ils fait nous manquer ça Nous sommes le devoir. Moi-même j'en messager. Quand <coughs> vous <Kankoumweb coughs> ne pouvez pas quitter notre camp, parler de négation, monaïtio, bah je ne fais pas différence. C'est parce que le passé, on l'a toujours utilisé. Je dis, libérateur, mettez avec Bostalio. Je dis Monsieur, n'a pas l'autre bataille. Et même j'ai été libéré, soi-disant, en 2004, et yo même si libéré, yo, en pas oublié depuis nous sommes en prison dans les petit salines, font coude à coude, à petites pour nous faire comprendre que pour nous les C'est pour ça que nous sommes prison, nous prisonniers politiques. Nous ne pas sommes encore. Nous ne pouvons pas prison. sous encore. Nous ne pas marcher dans la réunion en base encore. Nous-mêmes, nous avons capacité de bouvilles. Pendant que je suis malade, je vais pas dire que je ne que je que je ne je je pas que L'aller au-delà de Iska, Mabekiou, Tijunior, Will qui parle dans le nord, qui parle dans la Tibonite, Jackson qui parle dans le nord, Poland qui parle dans le sud. Je dis à monsieur, n'est-ce pas Jacques Melio? D'ici se vous chaque jour pour manifestation Jacques Méliot par campé, y'a a lui. N'est-ce pas même, je vais profiter de micro, pour me prendre le sud. Premier dans le sud monsieur, nous sommes tombés demain. Même avons garantie nous battre à la pape dans Parce que les gens qui ont utilisé le sacrifice libérateur, je dis à les libérateurs, comprennent que ce peuple-là, était toujours utilisé mal. Ils ont tête ensemble, ou ils disent je dis, à ils te prends comme libérateurs, je dis à pour peuple-là. Malmaché, dis-le, que si vous ne mettez pas ensemble, pour changer les conditions de vie, chaque dérive enfacio a caliver qu'est-ce que je te dis là le, le mot de la fin Marianne, les Belizeurs pardon le mot de la fin je mets ma dit à toutes les camarades nous organisation qui respecte cette loi tout le monde dit tout le monde qui vient au monde dans le noir comme nous yeux d'ile c'est pas combattre on va le régler lundi avec la cario nous est que et que les légistes de la police comme compagnon de sécurité nous quitter te la ria y yon la compagnie de sécurité Ou même, les qui pas de la rue à lundi, ou pas par yon l'hôpital, ou pas par yon la quitte la rue à la ici avec la police nationale qui servit compagnie de sécurité de Nous mêmes nous avons fait poste, pas parler, Abel du je dis, je suis un maniste. Monsieur, quand arrive dans nos phases là, on n'a pas fait de grève, en avant, la pas de Pourquoi a souhaité, nous tendez, ça, libérateurs, nous-mêmes, qui sommes militants conséquents, nous réunis entre nous pour nous prendre des décisions ensemble, de façon que pour libérateur, nous chemin, nous-mêmes, pour nous autres chemins. En fait, mon fait là, nous-mêmes, pour nous bailler. Vrai, vrai vrai OK ça, la peine de nous depuis bien longtemps. Merci beaucoup Arnel Bélizer. C'est ton plaisir. Voilà notre et recevoir ancien député Arnel Bélizer, Guy Manuel qui lui-même rejoint dans le studio et bonsoir Manuel. Bonsoir et c'est Daruis Jean François. Bonsoir à tous auditeurs et scope FMO et internautio cap Gardena. Et nous, sommes contents pour nous, encore une fois, ensemble avec eux, dans le cadre de, série d'émissions très spéciales, ça. Et la rue, qui, est très mauvaise dans la mise au haut, et un peu de monde dans la population, Et beaucoup décider de quitter la rue, Et à cause, décision, le gouvernement prend, et pour monter plus gazin, monde